Bonjour, je vais vous présenter « Le garçon qui ne voulait pas parler » de Cassandra O'Donnell, l'un des cinq romans sélectionnés pour l'édition 2023 du prix de la Vache qui prix roman jeunesse de 12 ans. Cassandra O'Donnell est un, une auteure française très prolifique. Elle a écrit de nombreux romans, souvent sous forme de séries, euh, aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse, et dans des genres très divers comme le fantastique, la comédie, la romance historique ou la vie quotidienne. On connaît Rebecca Keane, une série fantastique pour les adultes euh, aux éditions Gélu ou les sœurs Char Bray, romance historique, mais aussi pour la jeunesse Malenfer, une saga pour les 8-10 ans, plutôt dans le fantastique, ou Le Monde secret de Sombre Terre chez Flammarion Jeunesse, et plus récemment Grimalda, aux une nouveauté qui est parue en octobre 2022. Elle a aussi écrit des romans plutôt indépendants, indépendants de série, euh, comme La Nouvelle, une, un roman autour de la vie quotidienne, paru en 2019, et le roman qui nous intéresse aujourd'hui, Le Garçon qui ne voulait pas parler, paru fin août 2021 chez Flammarion Jeunesse également. Le garçon qui ne vous voulait pas parler raconte l'histoire de deux enfants en classe de sixième, Asante et Morgane. Euh, le premier ne parle plus depuis à peu près deux ans, après avoir subi un grand traumatisme dans son pays d'origine, où la liberté d'expression est bafouée. Et la seconde, Morgane, nouvelle dans la classe, brillante, mais qui est détestée et moquée par les autres élèves. Et ces deux enfants vont rapidement devenir amis, l'un et l'autre attirés par leurs différences, par des euh, choses qui les intriguent. Et par contre, ils se voient en cachette, parce qu'Asante, n'est pas très à l'aise avec ça dans la vie de quartier, il ne veut pas que les autres garçons le voient avec cette fille, ni même sa mère. Et malgré tout, il supporte de moins en moins les moqueries des autres enfants vis-à-vis -vis de Morgane, jusqu'au jour où un événement très grave va le décider à vraiment prendre défense euh, malgré son autisme et la pression de ses camarades. C'est un très beau roman. Euh, qui traite en une centaine de pages de sujets forts comme le respect des différences, la multiculture, le harcèlement scolaire, la force de l'amitié, mais sans rentrer dans le pathos, avec de l'humour parfois, dans une ambiance de quartier et sous l'œil aiguisé du gang des mamans. Donc je vous invite à lire euh, ce livre sans modération et euh, je pense qu'il vous plaira très fortement. Merci.